Alors, bon re-bonjour tout le monde, nous sommes toujours sur euh, du coup le centre du lycée Modeste-Loroy pour le séjour du service national universel. Donc j'ai été rejoint par quatre jeunes demoiselles qui vont du coup se présenter, me dire d'où elles viennent et en quelle classe elles sont et quel âge elles ont. Euh, bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 16 ans et je suis en classe de première. Bonjour, euh, je m'appelle Enora, euh, je viens de Rennes. Et j'ai euh, 15 ans. Et en quelle classe tu es Ah oui, euh, je suis en seconde. D'accord. Bonjour, Eden, euh, j'ai 17 ans, oui, en terminale et euh, j'habite en Bretagne, près de Rennes. D'accord. Euh, bonjour, je m'appelle Lina, euh, j'habite à Rennes, j'ai 15 ans et je suis en seconde. D'accord. Euh, pour vous, quel est votre ressenti au sein du SNU euh, c'est quelque chose de bien parce que ça nous permet de faire de nouvelles rencontres, même si les Réveilliteau, c'est un peu un, un désavantage, mais c'est une bonne expérience. Okay. Franchement, je suis d'accord, c'est une expérience à vivre et il enfin, y a des beaux, beaux trucs. D'accord, ok. Franchement, on a eu un accueil super bien. Euh, tout le monde est vraiment sympa et très sociable aussi. Donc, euh, franchement, c'est bien. Ouais, je trouve que c'est unique comme expérience, parce qu'on est totalement déconnecté et que, du coup, bah, ça rend ça... super bien. D'accord. Euh, pour vous, si vous ne saviez pas ce que c'est le SNU, qu'est-ce que, pour vous, ça voudrait dire euh, Moi, avant que je sache ce que c'est, je pensais vraiment que c'était un service, comme un service militaire, mais vraiment super strict, et au final, ça ressemble, mais en un peu plus décontracté, pardon. Okay. Pareil, vrai. J'ai cru que c'était un truc bien droit et tout, mais euh, c'est beaucoup plus soft plus cool. Okay. Oui, je pensais aussi la même chose, que c'était plus strict euh, au niveau du lit aussi. Genre, euh, le, comment le faire Mais en fait, au final, non, ça va. D'accord, ok, ça marche. <rire> bah, pareil. Pareil, d'accord, ok. Euh, si vous deviez faire un bilan sur votre première semaine, sur le centre, sur les activités, sur ce qui est proposé, qu'est-ce que vous diriez C'est fatigant. D'accord, ok. Mais on s'habitue. Ok. Oui, c'est ça, on s'habitue. C'est fatigant, on s'habitue et il y a des belles choses à vivre. Je veux dire, les activités qu'on fait, on ne voit pas le, forcément le, le temps passer. Du coup, les journées passent super vite et ça nous occupe. On est totalement déconnecté de notre téléphone, ce qu'on n'a pas l'habitude de, de faire en général. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous. Et on fait des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est fatigant, mais en même temps, à la fois, c'est amusant. Donc en fait, au final... On ne se préoccupe pas vraiment de la fatigue et des courbatures. <rire> D'accord. Est-ce euh, que pour vous, c'est important de faire ça bah Oui, enfin, ouais, c'est une autre expérience. Genre, ça apporte quelque chose en plus. Euh, ouais, c'est quelque chose à vivre. une fois. Okay. Ouais. Euh, c'est bien que ce soit facultatif, parce qu'au moins, tu peux choisir, tu es plus motivé quand c'est toi qui le choisis. Mais, euh, mais c'est super bien comme expérience. Pour moi, c'est un, une chose importante à vivre parce que ça nous permet de, de sociabiliser avec d'autres personnes. On a pu rencontrer nos, nos fameux tuteurs qui sont euh, exceptionnels, Inès Mola et, et Camille, bien sûr. Et euh, non, franchement, c'est quelque chose de super bien parce qu'on peut rencontrer des personnes euh, qu'on connaît ni date ni dev, et au final, euh, on s'y lit de, des liens avec eux, et ça, ça nous permet de sociabiliser énormément. Euh, franchement, oui, c'est une expérience à vivre parce que genre, ça change de notre quotidien, de ce qu'on fait d'habitude, ça nous permet de bouger... Euh, contrairement ch chez nous, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et euh, on rencontre de super belles personnes, et, comme Mola, Inès, euh, Camille. Et vraiment, franchement, c'est super bien. D'accord. Ouais, si... euh, rien que pour nous, euh, on peut se dépasser. Euh... On a appris à dépasser nos limites ici, que ce soit au niveau ah. sportif ou mental, ah. je pense. Puis on s'entraide avec les autres, euh, même si on a tous des niveaux différents. Hum mm -hmm. D'accord. Euh, si vous deviez le résumer en un mot, le CNU Ce serait partage. En, en deux mots, on va dire. Partage. D'accord. Oubliable. Entraide. Moi, ouais, ce serait souvenir et expérience. D'accord, ce sont des mots qu'on n'a pas eu. Et euh, dernière question, si vous aviez quelque chose à changer là tout de suite maintenant avec une baguette magique L'heure du sommeil serait... <rire> Comme les garçons disent, le temps de sommeil et le réveil musculaire à 6h45. Euh, non, moi ce serait plutôt euh, mettre les douches en dehors euh, du temps de pause au niveau du téléphone. D'accord, ok. Ouais, bah, le temps de sommeil, le réveil, c'est le dur. Lever. <rire> le lever. Pauline, on t'aime, mais le réveil musculaire, c'est fatigant. <rire> Ok, bah écoutez, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mes questions. Et puis du coup, on va passer à un autre groupe. Merci à vous. Merci.